Alors, comment est né ce film il est né, il est né de l'envie, après un court-métrage, de faire un long-métrage. J'aurais pas osé le faire tout de suite, enfin du premier coup. Et puis, surtout, le, le film est né d'un point de vue. En fait, j'ai attendu de... J'avais ce thème de, la, de cette période historique qui me préoccupe beaucoup, comme j'espère grand nombre, mais... En tout cas, moi, ça faisait partie d'un héritage familial et puis de, de choses que j'ai jamais vraiment comprises et qu'on ne comprendra jamais. Et, euh, mais je me disais que ça avait été beaucoup traité et donc euh, j'ai attendu d'avoir l'angle, le parti pris et le point de vue de cette jeune fille et d'être avec elle dans sa force de vie pour raconter le pire, puisqu'une force de vie ne devrait jamais s'interrompre. Et puis, j'ai choisi vraiment de, de, de, de, de parler de la guerre sans la montrer. Euh, en étant dans le prisme d'une jeune fille qui veut elle-même d'ailleurs pas la voir parce qu'elle est attirée par la vie et l'âge qu'elle a donc par euh, ses premiers amours ses premières euh, passions euh, sa, évidemment sa passion du théâtre son envie de réussir le conservatoire et sa pulsion de vie qui est grandissante à mesure que comme c'est un peu deux films en un euh, il fallait que je traite mon sujet de, de cette époque là mais en étant jamais dans enfin j'avais envie d'être pas être dans la reconstitution et d'être dans, dans ouais dans ce qu'il est de plus dans les débuts d'une vie qui devrait jamais s'arrêter pour parler de l'horreur de de quand la force des choses fait que ça s'arrête quoi donc en traitant la, la joie je trouvais que c'était peut-être plus poignant pour dénoncer euh, euh, et l'horreur que ça a été. Et puis du coup, nous, on a de l'avance sur elle. D'une certaine manière, c'était aussi une façon de ne pas vouloir prendre le, le spectateur pour un idiot. Enfin, je sais pas comment dire. De, de, lui, il a de l'avance sur elle, et il craint pour elle, ou il espère pour elle. elle L'idée, c'était vraiment de, de me mettre à la place d'Irene, de sa famille, et de ceux qui, qui traversent le film, au quotidien, comme quand on ne sait pas de quoi le lendemain est fait, parce qu'elle ne sait pas et ceux qui l'entourent ne savent pas. Et nous, euh, nous, euh, on sait ce que ça a été, quoi. Donc, euh, l'envie de faire le film a été là quand, quand j'ai eu l'idée de la fin et quand j'ai eu l'idée du, du, du point de vue. Parce que sinon, j'aurais pas osé faire un film sans l'écrire. J'aurais pas osé faire un film parce que euh, j'ai été moi-même très bien servie et je suis très gâtée comme actrice. Et... et je rêvais de faire un film. Je pense que même avant d'être actrice, j'ai eu envie d'être actrice grâce aux films que j'ai vus qui m'ont marqué, qui, qui m'ont nourri, qui m'ont changé. Mais j'étais très impressionnée par, euh, par les cinéastes, par leur regard sur le monde, sur des, situ... enfin, sur des... des choix de cinéastes et tout. Donc, je... Parce que euh, confiance en moi, euh, quand il s'agit de créer quelque chose, quand je suis sûre de mon sujet, j'ai confiance, je me lance et je ne et je m'occupe pas de savoir si ça va plaire ou pas, je m'occupe de savoir euh, ce que j'ai vraiment envie de réaliser. Parce que si je le réalise avec le cœur et tout ça, il y a plus de chances pour que ça touche. Que... Donc euh, confiance dans, dans la création, j'ai toujours eu confiance quand je me suis permise de me lancer voilà mais avant de me permettre de me lancer il fallait que j'ai les tous les atouts tous tout les toute l'énergie tout il fallait que je sois bien bien bien centrée sur ce que j'avais à raconter quoi c'est très dur l'écriture hein, franchement parce que là j'essaie de, de, de, de me rappeler de comment j'ai fait parce que euh... Quand j'ai eu le point de vue et la fin, je me suis mise à la table. Au début, c'était très compliqué de savoir par où commencer. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Euh, écrire des histoires courtes, des chansons, des textes, tout ça, je, je, ça m'amusait. C'est comme un petit jeu. Mais écrire sur la longueur, une histoire qui tienne, avec en plus une double histoire dans une seule histoire. Enfin, faire que la tension monte sans jamais surjouer cet état de tension. Et puis rester avec elle. C'est bien beau de dire, je vais rester avec une héroïne et je vais, je vais traiter sa joie, mais il fallait après inventer euh, inventer comment elle tombe amoureuse. inventer Après ça, ça m'a amusé d'ailleurs, parce que le plus gros était fait. Mais... Après c'est presque un jeu d'inventer son caractère en fait. Mais j'ai commencé par euh, décrire les personnages, peut-être parce que je suis actrice et que du coup c'était plus facile. Donc elle, la famille, les copains, l'entourage la voisine, enfin tout, tout est venu au fur et à mesure que... Et puis après j'ai écrit séquence par séquence. Mais comme je tournais comme actrice, parce que c'est mon métier, euh, euh, ben en fait je tournais, j'écrivais, je me souviens que la table de la salle à manger était remplie de de post-it où je disais à tout le monde de ne pas y toucher, enfin personne ne devait toucher à ce truc. Et quand je tournais c'était difficile parce que je reprenais en cours de route et j'étais un peu irrégulière et donc ça a pris vraiment deux ans parce que j'ai vraiment mis huit mois euh, entre parenthèses pour finir et écrire et vraiment écrire et faire que ça du matin au soir je, je travaillais huit heures par jour euh, euh, pendant huit mois plus tard quand ils étaient finis mais euh, pendant que j'écrivais je voulais pas trahir ma propre histoire donc je voulais pas forcément raconter euh, à la première personne du tout donc après, quand on écrit, on parle de soi, mais ça s'est fait d'autant plus parce que je ne violais pas ma, ma, mon intimité et l'intimité de mes proches. Donc j'en ai fait une famille française, alors que moi, on est d'origine polonaise. Enfin, est pas... Et donc je me suis documentée beaucoup, parce qu'il fallait, même si je ne voulais pas que le film soit comme une reconstitution, et que je voulais qu'on puisse imaginer qu'Irène avait la figure de toutes les Irènes, de demain, d'hier, de, enfin... Je m'attachais à cette période-là, et cette période-là, il ne fallait pas du tout trahir l'histoire, donc il fallait que ce soit tourné l'été, parce que c'est à deux semaines de la première rafle. Donc les dates sont très respectées, la chronologie, et en découvrant des choses, en documentant, j'ai découvert des choses qu'il fallait pour le film, parce que je voulais donner très peu d'informations sur l'unité de temps, et de lieu, et de tout. Je voulais qu'on comprenne par 3-4 informations, ou... On se situait pour qu'elle ait l'air d'un petit oiseau qui se déballe là-dedans, enfin qui avance dans une période que nous, on sait... Euh, il suffisait de trois informations pour savoir. Mais j'ai été très choquée par l'histoire de demi-juif et juifs que j'ai découvert et donc ça, j'ai voulu que ce soit dans le film. Par la façon dont on devait se déposséder de ce qui nous liait à l'extérieur. Ça, moi, ma famille m'avait raconté, mais... Quand vous le lisez, c'est autre chose. Il y a des choses dans le film qui sont là... Euh, qu'il ne faut d'ailleurs pas dévoiler, mais quand la serveuse dit jaune sur noir, c'est joli. C'est une femme qui raconte ça dans, un, dans des papiers que j'ai trouvés. Il y a une femme. Qui, enfin, ça m'a fait découvrir des choses qui, qui, que j'ai absolument voulu euh, mettre dans le film. Donc oui, j'étais un peu. Je me suis un peu transformée en, en mini historienne. Enfin, en, j'ai mené mon enquête euh, pour que ce soit différent, mais j'étais aussi euh, inévitablement empreinte de ce que moi euh, on m'avait raconté euh, que j'ai transposé voilà et puis de livres que j'avais lu comme le, évidemment le journal d'anne Frank ou à la fin je cherchais la page d'après puis je l'ai jamais pour cause euh, jamais trouvé ça ça avait, ça avait été un tel choc que quand j'ai commencé euh, à trouver cette fin euh, c'était pour re re retrouver le choc que j'avais ressenti moi à la lecture je voulais que le cinéma puisse peut-être à faire le même effet enfin autrement mais le même, la même horreur quoi. et puis le journal d'Helenberg, enfin un livre qui s'appelle Dioconda aussi que j'ai adoré d'un auteur grec qui ne s'en est jamais remis d'avoir traité de sa juive son amoureuse quand il a été jaloux et qui écrit un livre à 80 ou quelques années et il passait sa vie à penser à ce qu'il avait fait à ce moment là hyper beau. Donc des, des, des livres qui m'ont beaucoup euh, inspiré sur justement un angle différent, comment euh, raconter autrement, mais raconter toujours. Juste. Que j'ai quand même euh, détourné en fanfare ouais. Non mais justement, un mais c'était important pour moi de là aussi la détourner pour que la fanfare, euh, la fanfare c'est gay c'est enfantin c'est la jeunesse aussi c'est l'élan et donc euh, euh, cette chanson qui du reste est assez triste devient comme un, un élan de vie et en même temps traduit une émotion du frère enfin bon mais il y a Offenbach un tout petit moment d'Offenbach quand elle lit la lettre de Gilbert dans son lit comme ça un peu dubitatif sur le pauvre qui se fait qui se fait virer bon. pas longtemps après mais... Et puis après, oui, il y a des musiques... Alors c'est pas un choix, si vous voulez, d'aller vers des musiques contemporaines, c'est des musiques qui étaient dans ma tête quand j'écrivais, et qui soulignaient l'émotion de ce que j'écrivais. Mais pour le coup, autant je suis vraiment contre l'anachronisme, mais pour l'intemporalité. Et quand ça ajoute à l'émotion, que ça suit l'émotion, je suis pour. Donc je n'ai fait que ce que je sentais. Et donc Renée Aubry, par exemple, quand elle marche et qu'il y a les petites clochettes... Pour moi, c'était l'état amoureux, euh, la musique de Métronomie, Love Letters, quand ils se réunissent avec la minuterie, euh, parce que le film est toujours conçu euh, entre le hors-champ, le chant, le noir, la lumière, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et la minuterie, en fait, je, je pensais qu'au début de la musique de Métronomie, les cuivres, comme ça, quand ils avancent, et puis au montage, la chanson, on a laissé durer. Et la chanson soulignait tellement l'état dans lequel ils avancent tous les deux et quand elle met ses lunettes et puis je laissais encore courir la chanson je disais attends attends attends au monteur et puis on a laissé courir jusqu'à la lettre du paillasson qui est une autre love letters et puis jusqu'à ce que la porte claque et qu'on se retrouve seul avec le silence de Igor, et ça remettait en valeur donc j'ai laissé courir la chanson et puis après Tom Waits c'est parce que c'est la plus belle chanson pour moi de, de de vie. C'était ma peur de ne pas trouver Irène. J'ai eu beaucoup de filles. Hein. Beaucoup de filles... Euh... Il y a des, des rôles qui étaient écrits pour certains. Donc il y avait André Marcon, c'était écrit pour lui, Anthony Bajon, India R, c'était écrit pour elle. Puis il restait la grand-mère euh, que j'ai trouvée après Irène. Mais Irène, c'était... Euh... C'était mon centre, mon... Ouais mon soleil, mon, mon, mon, mon pinson, comme il dit, et je voyais plein de filles super, et je rentrais, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas ça, mais je vais jamais la trouver, c'est pas ça, ça tient à quoi, qu'est-ce qu qui va faire que, Le et bah c'est la personne, en fait, c'est comme une histoire d'amour, hein. vous voyez 30 mecs, et puis euh, vous avez une liste de, il faut qu'il soit drôle, il faut qu'il soit brun, il faut qu'il soit truc, et puis arrive un blond pas très drôle, au demeurant, c'est lui, bah là c'était pareil. <rire> Elle est rentrée dans la salle et elle a joué les deux scènes euh, avec beaucoup de talent. Et puis surtout, j'avais envie de la connaître. Euh, elle avait une lumière, une grâce euh, dont elle n'avait pas du tout conscience, d'ailleurs. Elle joue pas du tout avec. Elle n'est pas du tout dans la séduction. Et, euh... et puis c'est une très bonne actrice. Très spontanée, très... très variée dans ses propos. Très... Oui, très... Elle psychologise pas, quoi. On avait la même façon, je pense, de s'abandonner, de, de, de... Elle était très passionnée par le rôle et en fait ce qui m'a fait, je crois, la choisir, c'est peut-être qu'elle avait moins peur qu'envie, qu comme Irène. Elle avait plus l'envie et la joie que le trac, elle avait le trac, comme toutes les autres, c'est sûr, mais moi je ressentais plus sa joie et son envie d'avoir le rôle. Et, puis, euh, et puis, c puis on a envie de filmer quelqu'un quoi, et ça, ça ne s'explique pas. J'aimais tout, ses cheveux, ses yeux, son nez, sa bizarrerie, fa... elle a une façon de bouger les mains très étrange. Elle ne m'a jamais énervée. <rire>